Alors, on va procéder à la correction de l'exercice. Donc, il vous était demandé de repérer dans ce texte toutes les propositions subordonnées relatives sans les confondre avec les autres propositions subordonnées. Alors, on y va gaiement. Donc, euh, on peut remarquer un certain nombre de choses au passage. C'est le but du jeu. Vous remarquerez que euh, la proposition subordonnée relative, donc comme on l'avait repérée, a toujours un antécédent, comme ici le mot festin, mais... Elle est également introduite par un mot relatif, alors un, un pronom relatif. On appelle ça un pronom relatif parce qu'en fait, c'est une reprise du nom à laquelle on attribue une fonction dans la phrase qui suit. Donc ici, par exemple, le pronom « qui », il a la fonction de sujet du verbe « faire » qui se faisait au nouveau. Donc en fait, pour reprendre, c'est une sorte d'avatar comme vous dites, du mot festin, qui sert à construire une autre phrase, mais cet avatar donc, renvoie évidemment à la réalité du mot qui précède, qui est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc, grâce à, ces, euh, grâce à ces pronoms relatifs, vous pouvez parfois très facilement repérer une relative. Et effectivement, dès que ça commence par qui, vous êtes certain que vous avez affaire à faire une relative. Donc ici, je vais la surligner. Qui se faisait tout au Louvre le truc à repérer, c'est de ne pas se tromper dans l'antécédent. Ici, c'est le mot quelqu « quelqu'un ».« Quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place ». Vous remarquez au passage que « quelqu'un » est un pronom. Donc ici, cette relative complète ce pronom « quelqu'un ». C'est un pronom indéfini. « Quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place », voici une relative. Ici, « comme elle dansait avec M. de Guise », il ne s'agit pas d'une relative, il s'agit d'une conjonctive. « Lorsqu'elle arriva, c'est également une conjonctive ». Évidemment, on va vite repérer les relatifs qui commencent par qui. Voilà, je les ai surlignés. Alors, faites bien attention euh, ici. Donc, voilà, qui arrivait, qui était dans sa personne, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver dans Donc là, vous êtes quasiment certain, pas quasiment, en fait, vous pouvez être que certains qu'il s'agit bien d'une proposition subordonnée relative. Alors, vous ferez attention ici, parce que vous voyez qu'elle s'enchaîne, en fait, une relative est introduite dans une relative. On verra, on verra tout à l'heure. Donc, Monsieur Nemours, qui passait Là, l'antécédent c'est M. de Nemours. L'air, qui était dans sa personne Là, on a trouvé le relatif, qui commence par qui. Dans la dernière partie du texte, il n'y a pas de relative. Il s'agit uniquement de conjonctives qui commence par lorsque, quand, que, il. Hein, ici, c'est le, le, le, le, le que qui est, qui est abrégé. Quand, si. Vous voyez qu'il ne s'agit pas des mêmes mots introducteurs. On parle ici de pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, et toutes les formes composées à partir de quel, lequel, laquelle, euh, desquels, etc., etc., etc. Alors, il en reste. Si vous regardez bien, euh, ce n'est pas fini. Il y a d'autres relatifs que je vais euh, vous montrer. Ici, on retrouve exactement la même construction que tout à l'heure. Quelqu'un, un pronom indéfini. Que je vous lis. avait des seins de prendre Ici, vous avez, oops, pardon, une proposition subordonnée relative qui va se greffer sur son pronom. Et même chose ici, un homme, quel cru d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours Donc vous voyez qu'ici, vous avez une relative dans une relative. Je voulais pré repérer la, la, la plus facile d'abord, donc homme, c'est l'antécédent. Quel cru d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours C'est la suite de la relative. Donc là, vous voyez que ça va me manger mon... En antécédent et elles s'enchaînent l'une avec l'autre. Pour le reste, il en reste une ici, le soin et l'antécédent, le soin qu'il avait pris de se parer. Voilà encore une proposition subordonnée relative. Voilà donc je vous invite à bien corriger sur votre document voilà, on a trouvé toutes les propositions subordonnées relatives, c'est-à-dire toutes ces propositions, c'est-à-dire un verbe conjugué avec ses, ses, ses acolytes, et cette proposition se greffe sur un nom qu'on appelle l'antécédent. Donc, Vous voyez que dans un texte comme celui de Madame de Lafayette, il y a énormément de relatifs, et qu'il est fort probable qu'on vous questionne sur les propositions subordonnées. Alors l'étape d'après, bien sûr, ça va être de se questionner un petit peu sur les propositions subordonnées conjonctives et voir qu'il y a deux sortes de, de grandes familles de conjonctives. On approfondira ensuite, à part la question de la fonction du pronom relatif. Mais d'abord, on va continuer dans cette idée qu'on les distingue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aide. A très bientôt